Le paludisme est une maladie qui tue chaque année près de 600 000 personnes dans le monde et principalement des enfants en Afrique subsaharienne. Cette maladie parasitaire est transmise par un moustique qu'on appelle Anophène. Une récente découverte scientifique a permis de mettre en évidence que le plasmodium, le parasite du paludisme, a une origine animale. Ce sont en effet les grands singes africains qui ont transmis le parasite à l'homme il y a de cela des milliers d'années, et probablement lorsque l'homme a pénétré dans la forêt pour y chasser. Mais aujourd'hui, y a-t-il encore un risque de transfert du parasite du paludisme des grands singes vers l'homme Et quels sont les moustiques qui pourraient permettre ce passage Et enfin, quels sont les risques pour les populations qui vivent en forêt C'est pour répondre à ces questions que des chercheurs du CIRMF, du CNRS et de l'Institut de Recherche pour le Développement travaillent sur le terrain pour confirmer les résultats et identifier les risques actuels de transmission du paludisme des grands singes vers l'homme. On travaille au Gabon parce que c'est une des régions d'Afrique centrale où il y a la plus forte densité de, de grands singes, chimpanzés et gorilles. Et en outre, on a ici un collaborateur privilégié qui est le Centre International de Recherche Médicale de Franceville. Et Ce qui nous permet de travailler dans des conditions idéales, étant donné les moyens logistiques et techniques sont mis à notre disposition par ce centre. Concernant l'origine du paludisme chez l'homme, il y a deux possibilités. Soit l'homme était porteur depuis euh, ses origines et depuis le début euh, du parasite, soit il l'a acquis plus récemment, par exemple à l'issue d'un transfert à partir de la faune sauvage. Donc pour répondre à cette question, la première chose qu'il fallait faire, c'était d'aller voir chez nos plus proches parents, les grands singes, donc chimpanzés et gorilles, s'ils portaient euh, également le parasite à l'origine du paludisme. Donc à partir de, de là, on a pu euh, lancer toute une campagne de collecte d'échantillons euh, sur l'ensemble du Gabon, euh, sur les populations naturelles de chimpanzés et euh, de gorilles. Super super, c'est normal non Ah ouais ouais, Tu l'individu là Ah ouais l'individu là, c'est l'individu là, on Donc on a dû développer une méthode originale pour essayer de détecter euh, les parasites dans ces populations sauvages en ne faisant aucun prélèvement invasif, type prélèvement sanguin. Et cette méthode, c'est sur la base de leurs excréments. En collectant leurs excréments, on est capable de dire si les individus sont parasités ou pas par des agents du paludisme. Oh c'est frais, hein oh, Solitaire. Hein ou ouais, ouais. oh, là une crotte, une crotte. Ici là. Excellent. Bon ben, super, on a une bien fraîche là, ok. Bon ben, on, prête. Allez, merci. on part 15 jours sur le terrain et au cours de ces 15 jours, on a au minimum trois équipes qui parcourent la forêt à la recherche de traces euh, des animaux, euh, des traces de présence. Et ensuite on essaye de pister euh, ces euh, populations soit de chimpanzés, soit de gorilles, afin de trouver euh, les fessesses, les crottes, les plus fraîches possibles, puisque plus les crottes sont fraîches plus c'est facile de détecter la présence du parasite. On prélève les excréments dans des produits qui permettent de conserver euh, le matériel génétique sur lequel ensuite on va travailler pour détecter euh, les parasites. Donc après cette phase de collecte de crottes sur le terrain, nous passons en fait au laboratoire où nous faisons premièrement de l'extraction de l'ADN. Donc à partir de cet ADN extrait de crottes, nous allons passer à l'identification de l'ADN du parasite par des méthodes appelées PCR. Donc, tous les individus positifs, c'est-à-dire qui, qui portent en, en eux l'ADN du parasite, seront envoyés en séquençage en France. Ouais, j'ai reçu les résultats du séquençage là, la dernière mm -hmm. fois. Et mes résultats me montrent que nous avons des plasmodiums qui sont spécifiques aux chimpanzés et d'autres gorilles. Et certaines séquences retrouvées chez les gorilles sont très similaires à, à certains plasmodiums retrouvés chez les, chez les humains. Ah ouais, d'accord. Donc tes résultats confirmeraient vraiment bien l'hypothèse selon laquelle il y aurait eu un transfert de parasites de gorilles vers l'homme. Et c'est ce transfert de parasites qui aurait été à l'origine du paludisme chez l'homme Lorsqu'on a commencé l'étude, on ne connaissait quasiment rien sur les moustiques présents en forêt, et encore moins ceux qui intervenaient dans la transmission du paludisme dans la faune sauvage. Donc, C'est pour ça qu'on a mis en place un protocole d'échantillonnage sur près d'un an dans deux sites forestiers au Gabon où les grands singes étaient présents, afin d'une part de déterminer quelles espèces de moustiques était présente, mais également de déterminer quelles étaient ces espèces qui intervenaient dans la transmission du paludisme chez les grands singes. Ouais, ça pourrait être pas mal sur la branche, là, tu vois. Ça ah, comme ça. Ouais, ouais. Ok. De l'arbre. Pour capturer les moustiques, on utilise un, un piège lumineux. Euh, ça consiste en une lumière qui va attirer les, les moustiques euh, et les autres insectes, qui vont, une fois qu'ils seront à proximité de la lumière, être aspirés par un ventilateur et euh, projetés dans cette nasse, qui va nous permettre de les recueillir. Et donc, en plus, euh, on ajoute un mélange de levure et d'eau et de sucre qui permet de produire du CO2 qui va permettre d'attirer des espèces qui piqueraient l'homme ou les primates. Ok, on peut monter. Pour réaliser cet échantillonnage, on a travaillé à différentes hauteurs dans la strate forestière, tout simplement parce que les grands singes, lorsqu'ils dorment, Font des nids dans cette strate forestière à différentes hauteurs. Or, la transmission du paludisme intervient la nuit. Donc, pour être sûr et certain qu'on allait collecter le moustique responsable de la transmission chez les grands singes, on a effectué des piégeages à ces différentes hauteurs dans la strate forestière. Il y a l'air d'avoir pas mal d'anneaux dedans. C'est parfait, c'est un, un peu ça. piège ça. Chaque matin, on, on procède au relevé des pièges euh, qu'on trie euh, ici sur un laboratoire de, de terrain. Donc la première étape est une étape où on va euh, trier les, les, les insectes. Et, euh, ces pièges collectent autre chose que, que les moustiques qui nous intéressent, donc euh, on trie. Ensuite, euh, on garde les moustiques. On procède à une analyse taxonomique, c'est-à-dire qu'on va faire une séparation des moustiques sur la base de critères morphologiques. Ensuite, on va procéder à l'étape de dissection qui consiste à séparer l'abdomen et les glandes salivaires, qui sont les organes où on va retrouver principalement les parasites qui nous intéressent qui vont nous permettre de faire les analyses une fois de retour au laboratoire à Franceville. De retour du, du terrain, les, les moustiques collectés euh, sont analysés afin de détecter le parasite grâce à, à son ADN. Toutes ces étapes permettent de mettre en évidence la présence du parasite dans les moustiques forestiers. Ok, Christophe, voici les, les résultats des anophèles qu'on a capturés en forêt, là, ceux mm -hmm. du site 1. Les analyses montrent que nous avons bien la présence du parasite dans l'abdomen du moustique et dans les glandes salivaires. D'accord. Donc ça montre bien que cette espèce de, de moustique transmet le parasite au gorille. Oui. Allô Franck C'est Christophe. Ouais salut. Bah, vous êtes où là Ouais on est sur le terrain là. Ouais c'est génial. On a un candidat vecteur. Oh excellent, excellent. Il Faut vraiment que tu viennes. Super. Bah on arrive, c'est comme si c'était fait. A tout de suite. Franck, on a analysé les, les moustiques qu'on a collectés en forêt dans les zones à gorille. Donc mmh. on a retrouvé une espèce de moustique infectée avec le parasite de gorille que tu recherches. Donc euh, cette espèce est très probablement impliquée dans la transmission au gorille. Et résultat intéressant, ce moustique est encore capable de piquer l'homme. Ce qui signifie qu'il a pu assurer par le passé ou encore aujourd'hui un transfert du parasite du gorille à l'homme. Ah oui, d'accord. Donc potentiellement, encore à l'heure actuelle, dans les villages forestiers, il pourrait y avoir ces transferts euh, entre les gorilles et l'homme. Donc ce serait vraiment maintenant intéressant d'aller voir dans ces villages ce qui circule comme parasites, et si on ne retrouve pas des parasites de gorilles. Donc on a réalisé une étude sur près de 220 villages forestiers au Gabon, soit un dixième des villages du Gabon environ, et on a étudié les parasites qui circulaient dans ces populations humaines forestières. Et on a pu montrer qu'aucun parasite de grands singes n'était présent. Ce qui suggère donc que ces transferts sont soit absents, soit très très rares. Les différentes hypothèses que nous avons pu formuler suite à cette étude sont qu'il y a de moins en moins de, de grands singes en forêt suite au braconnage et on observe une exode rurale, des populations qui vont des forêts vers la ville. Cela pourrait expliquer notamment le, le fait qu'on n'observe aucun transfert de plasmodium du singe vers l'homme. On peut conclure vraiment qu'à l'heure actuelle, les grands singes ne font pas courir de risques euh, en termes de santé publique euh, aux populations humaines euh, concernant au moins le transfert de nouvelles formes de paludisme à ces populations.